Bonjour, je suis Marius Ochwanski, responsable pédagogique du projet dont je vais vous parler dans cette bande d'annonces. Vous aidez au quotidien un proche dépendant ou vous avez encore peu d'expérience, mais vous souhaitez vous préparer à ce rôle. Notre MOC, les aidants en ligne, répondra à ce besoin. Pour la première fois en France, nous proposons un MOC pour les aidants. Il a été réalisé dans le cadre d'un appel à projet de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Il débutera en février 2016. Un MOOC, qu'est-ce que c'est Un MOOC, en anglais, Massive Open Online Course, ou en français, Cours en ligne ouvert et massif, est une formation déjà très pratiquée dans le milieu universitaire en France et dans le monde. Il se généralise à grands pas dans la sphère de la formation depuis 2-3 ans. Cette formation se fait en ligne, sur Internet, et permet à de nombreuses internautes d'apprendre et d'échanger en ligne sur des sujets qui les intéressent ou les préoccupent. Un MOOC est gratuit et ouvert à tous ceux qui s'y inscrivent. Avec le MOOC, les aidants en ligne, vous pourrez donc approfondir les sujets que nous vous proposons. Par exemple, l'indépendance, ses causes, ses conséquences, être aidant, son rôle, ses problématiques et leurs limites. Accompagner un proche, comment améliorer les pratiques et la relation au quotidien, se faire aider par qui et comment. Un mot, comment ça marche Votre formation basée essentiellement sur des vidéos durera une douzaine d'heures, étalée sur six semaines. Elle sera découpée en chapitres d'environ 10 minutes et suivie d'un questionnaire, des exercices pratiques à traiter sur le forum pour partager votre expérience avec d'autres aidants. Quel est le but de ce MOOC Il a pour objectif principal de créer une communauté d'aidants, un réseau de réflexion et de partage d'expériences pour que chaque aidant inscrit trouve des réponses rapides aux questions qu'il se pose. Il n'y aura pas de validation à proprement parler des connaissances des modules. Chaque aidant se forme en autonomie et répond aux quiz s'il souhaite vérifier ses connaissances. En revanche, la contribution des aidants sur le forum de discussion prévu à la fin de la présentation de chaque thème est essentielle pour enrichir le parcours. Nous vous invitons à expérimenter avec nous dès à présent en vous connectant sur le site du MOOC Les Aidants en ligne, pour vous y inscrire. Dans cette phase expérimentale, nous vous invitons à regarder déjà le site du MOOC et nous poser des questions si vous en avez. Nous vous accompagnerons tout au long du déroulement du projet. A bientôt sur votre MOOC les aidants en ligne. Au revoir.